Bienvenue dans ce module Management d'équipe-projet. Alors aujourd'hui, c'est un jour important pour vous. C'est le jour de la réunion de lancement de votre projet. L'heure de la réunion arrive, s'installe autour de la table votre équipe. Vous vous préparez à intervenir, à leur présenter les objectifs ambitieux, les délais très courts, et les contraintes multiples. Mais vous êtes plutôt confiant. Vous avez suivi le MOOC ABC gestion de projet, et vous savez parfaitement organiser planifier votre futur projet. Mais pourtant, arriverez-vous à les motiver saurez vous les faire agir Arriverez-vous à mettre en place le changement et à gérer les conflits qui risque de survenir, et eh bien c'est ce que nous allons voir lors de ce module. Avant de commencer, pour votre confort de lecture, n'hésitez pas à passer cette vidéo en haute définition et en plein écran. Si vous souhaitez prendre des notes, vous pouvez mettre sur pause et en vous connectant sur YouTube, vous pouvez faire varier la vitesse si vous trouvez que je parle trop vite ou trop lentement. Vous retrouverez sur le site gestiondeprojet.pm ces diapositives, les vidéos, des quiz. Et pour valider vos compétences, participez au MOOC ABC Gestion de Projet. Passons maintenant concrètement à ce module. Quels en sont les objectifs tout d'abord, prendre en compte la dimension humaine des projets, puisque comme nous l'avons dit précédemment, un projet, c'est avant tout une équipe qui travaille ensemble et qui réalise des actions. Pouvoir adapter son style de management et savoir lequel est le plus efficace, être reconnu dans le rôle de chef de projet, être crédible en faisant preuve de leadership. Et puis, savoir faciliter le travail du groupe, permettre une prise de décision efficace, motiver les personnes à agir et enfin, probablement le plus difficile, gérer le changement et les conflits. Alors pour ce faire, nous passerons quatre chapitres en revue. Le premier vous permettra de bien comprendre ce que c'est que d'être chef de projet. Le chapitre 2 est consacré au leadership et comment améliorer votre capacité d'influence personnelle. Lors du chapitre 3, nous verrons l'animation de l'équipe et enfin la gestion du changement et des conflits.